Elle est pour les Français, Apolline de Malherbe, et notamment pour les Français de classe moyenne qui travaillent. Non, ça commence à bosser généralement après un Master 2. Euh, donc, c'est souvent des gens qui arrivent sur le marché du travail par une précarité d'ailleurs assez longue, mais à partir de l'âge de 22, 23, 24 ans, 25 ans, euh, et puis euh, qui peuvent cumuler plusieurs années de CDD et de précarité avant d'avoir un CDI. Il n'y a, a aucune compensation effectivement de, euh, des impacts durables sur la santé qui sont liés qui sont imputables au service. Euh, Je dirais même qu'il y a euh, une occultation même de la notion de pénibilité euh, par nos employeurs. En une dizaine d'années, il a dû y avoir 80, euh, entre 50 et 100 licenciements pour inaptitude. Et il y a énormément euh, de collègues qui, sans avoir été licenciés pour inaptitude, sont mis sur des voies de garage, euh, ont énormément d'interrogations sur euh, la poursuite de leur carrière.